Alors voilà l'artiste, tu viens de parler avec une star internationale, mon vieux Gilbert. Euh, bonjour. <rire> Maintenant, la question de Marie-Bernadette. La alors, voici. Alors, la question c'est de savoir en quoi consiste la promotion de l'eau minérale naturelle Sano en cours? Ou alors comment elle vit sur le terrain? Elle comment? Ça consiste en quoi la promotion de l'eau minérale naturelle Sano? Marie-Bernadette. La promotion de l'eau euh, minérale Sanon, elle consiste à nous faire sa savoir comment est l'eau minérale Sanon. Parce que l'eau minérale Sanon est régulièrement contrôlée. Elle est plus, elle est légère. Elle est derrière la traite de normes. Oui, je veux bien, mais c'est pas ça. Promo, lorsque vous allez dans un point de vente, ça se passe comment si vous, vous achetez, achetez un, un pack d'eau? on vous donne l'autre. Ah, ça se passe oui, comment? Oui, oui si j'avais si dans un point de vente, j'achète ma palette d'osano, j'ai un silo qui est estampillé sano. Oh mon. il de il est parti, qu'est-ce qu'on va faire Marie non, On va lui permettre de, de gagner, ah bon? je pense que, il a été peut-être, euh, euh, juste écouter avec euh, cette histoire peut-être, si pourquoi pas, on verra, il faut prendre hein. et puis euh, ça va recharger un tout petit peu ta batterie, c'est très important. Alors, Bernardette, euh, encore quelques précisions ou encore un autre gagnant ah, quoi exactement non, juste une petite précision, oui. c'est de rappeler à tous nos chers auditeurs que Samo, c'est l'assurance de leur santé, même en cette saison pluvieuse. Donc, rendez-vous déjà euh, dans les points de vente de, les plus proches de là vous êtes. Achetez votre eau de bien-être et de bonne santé au prix de rien. Et vous avez la possibilité d'entrer en possession, je le réitère, euh, d'une bouteille et d'un stylo sans mot lorsque vous achetez un pack de 1,5 litres. Et vous pouvez nous appeler au 233 37 66 66 ou au 697 74 44 pour vous chers distributeurs euh, pour acheter, passer vos commandes pourquoi pas afin de satisfaire davantage votre clientèle. C'est bien noté Marie Bernadette Maillot et eh bien euh, on prend rendez-vous pour quand exactement oui, On prend rendez-vous pour mercredi prochain monsieur Herman Dumessier d'ici à là portez-vous bien consommez Merci. également de l'eau. Ventre, autre, la bombe, Bien dit Marie Bernadette Maillot Alors mesdames et messieurs la suite des événements c'est tout de suite avec notre guest star Dans ce studio j'ai dit tantôt Junior et Yango avec cette musique ci là Ça c'est Junior et Yango, la crème On s'amuse un peu Tout le monde, tout le monde, on y va, tout le monde, tout le monde Ce soir c'est décidé on va mettre que le show non. Ce soir c'est décidé on va chasser le stress les garçons prêts, les sont prêts, on va mettre le jour Les sont prêts, les filles prêts, on va mettre le jour Bougez, bougez, bougez Excellent tout, bougez, nous bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, c'est en exclusivité sur Suite FM, mesdames et messieurs, jamais écouté ailleurs, rien que sur Suite Morning, car ça fait partie du nouvel album, voilà, de Junior et Yango, et il est là pour nous en parler. Bonjour encore et bienvenue une fois de plus, Junior. Merci, bonjour, bonjour. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec le grand communicateur y y j'aime bien le dire comme ça y hey, est présent bonjour et bienvenue hey y merci bonjour à tous les auditeurs de Sweet Fame, la radio du bonheur bon début de week-end à toi merci. et mal merci tu vas oh, y a le sourire bah, c'est ce cool c'est cool Tu comme bouges ça, en même temps tous les jours dès <rire> le soir <rire> alors euh, j'aimerais bien savoir c'est un nouvel album ou je me suis trompé junior c'est un nouvel album qui est bien disponible et euh, il va vous donner toutes les informations et, y a... Greg, alors euh, c'est quoi le titre de cet album Le titre de l'album c'est tout simplement On bouger » car euh, malgré euh, les galères, malgré les peines, malgré, euh, malgré les déboires, il faut toujours bouger, faut pas rester tête baissée, faut penser à avancer, oui. faut toujours avoir des ambitions et penser très grand. Mmh. Là c'est bien noté. Hein? Et maintenant Julien, quels sont les thèmes que tu abordes dans cet album ah, dans, dans cet album euh, j'aborde le thème de l'amour, euh, j'aborde... Euh... Il y a des dénonciations un peu euh, par rapport aux familles, aux parents oui, qui oui. abandonnent les enfants à la maison. Je ah, les oui. interpelle à envoyer les enfants à l'école parce que euh, lorsqu'un enfant est éduqué, il peut apporter à la famille et à toute la société aussi. Oh. Et euh, en même temps, je décris aussi le tribalisme, le népotisme, les problèmes d'immigration. Dans, dans, cette, dans ce nouvel album quoi Oui, autant de thèmes abordés ouais. dans cet album vraiment Rappelez-nous ça, c'est déjà le, le quatrième album euh, C'est le quatrième album ouais. Le quatrième ouais. J'aimerais maintenant dire album vous dire que ça <rire> serait une bombe Merci. Oui, génial Alors, euh, qui l'a produit Il est produit par, par mon, mon label Goudi Musique mm -hmm. mais... Voilà, Gaudi Musique euh, qui est quand même euh, bien reconnu déjà sur la scène camerounaise oui. et qui évolue plutôt bien. Mmh. Allez, c'est un oui. produit, c'est un fin produit et puis ça nous intéresse beaucoup. Ça c'est le titre bouger, n'est-ce pas oui. On bouge encore en 30 secondes voir. 30 secondes. chaud, chaud jusqu'au matin J'ai bougé, bougé, bougé, bougé, bougé oh. Jusqu'au matin, Jusqu'au matin Oui, ça me fait avoir un tout petit peu l'envie de bouger également C'est vrai que c'est plutôt le matin Mais alors, euh, rassurez-vous, hein, dès ce soir peut-être je vais aller bouger quelque part ça, Car c'est lorsqu'on bouge qu'on voit la beauté du corps Ça, c'est clair à euh, Votre euh, continent, euh, il est 20h 20 Ah, oui, certainement, on va, on va dire euh, le soir Parce que nous sommes <rire> écoutés sur euh, le bouquet Free Africa Également, international Poilette. voilà à Washington exactement on les écoute même si euh, vient d'être un tout petit peu 4 euh, ou euh, quelque chose comme ça oui, pas mmh. maintenant alors qu'est ce qui est prévu pour le public oui alors, pour le grand public oui. en hein, question de consommer cet album oui. sans modération déjà à retenir que c'est un album de 10 titres ah, oui 10 titres alors un album à consommer surtout pour celles des personnes qui voudraient avoir les clips qui sont en téléchargement libre via le compte YouTube. Clip le, le clip ah. est déjà disponible Oui, le clip est déjà disponible. Il y a le devoir conjugal vous pouvez l'avoir. Il faut dire qu'il y a aussi hein, le clip de ce titre qui portait l'album, Bouger, oui. aussi en téléchargement libre. On n'oublie pas, hmm, Ma belle, hein, ma belle pas là, m a m a mais oh, j'essaye, je sais fait... que je ne chante pas bien là, mais. Non, je te tape. <rire> <rire> tu vois, il faut dire que ces clips sont déjà en téléchargement libre. Et Junior et Yango, qui euh, débutent une tournée radio, vous pouvez l'avoir. Et vous pouvez aussi avoir cet album facilement pour tout le grand public via le 677. Tu me le permets, quand même. 41, 0,5... 98 677 41 05 98 ou encore euh, voilà chez Citron 697 97 85 81 et Junior Eyango attention via sa page Facebook il est en spectacle dans tous les points pour ça des personnes qui est bien les stresser avec oui. un pot les deux le coude allez sur sa page Facebook vous aurez toutes les informations nécessaires car déjà ce dimanche les chaud, dans un coin upé, dans un quartier où les filles sont bonnes à priser à ah, juste à côté du coin. Les filles sont bonnes à oui. ici. Ah, petit métis. Exactement, vous n'allez pas vous avez parlé de la page Facebook de oui. Junior, Junior et Yango. Et d'ailleurs, je vous rappelle que nous sommes suivis en direct sur Facebook grâce à la magie de ce grand réalisateur qui nous dit plutôt c'est terminé aujourd'hui. Oh, ben John Béas, be yes. qu'est-ce que tu peux faire comme ça, le oui. On n'a pas le choix, on va partir. Junior et Yango, on va sortir quand même avec un a surtout les que vous allez revenir. Hein. Pas un ami. titre, un titre fétiche de cet album. Fétiche. De ce oh. tabac, oui, de la bain bougie. Un titre vraiment. La beau -ci. on peut aller avec la, la, la Moi j'ai beaucoup aimé Aïcha, oui. Oh, yeah. Je marchais avec la photo de partout. Oh. Et à chaque fois je la vois. Oh. Je, ne fais que je ne fais que paniquer, je ne fais que paniquer, je ne fais que paniquer, je ne fais que paniquer à cause de sa beauté. C'est tout fini. Ben Junior et Yango, vous allez paniquer lorsque vous allez écouter les titres de cet album, mesdames et messieurs. Bougez, bougez, car tout le monde bouge. D'ailleurs, voilà le DG même de la radio. J'ai a bougé tout à l'heure lorsqu'il était en studio et bien d'autres auditeurs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute. Et surtout, on va se retrouver lundi lorsqu'il sera de 5h30 sur ces mêmes ondes. Et Julien voilà on vous confond toujours avec le grand délit, ainsi de suite. Julien et surtout Y, on se dit bon week-end. Bon week-end. Et surtout bouger. Allons bouger ensemble. Si vous me permettez, allons bouger. Allons bouger. Go. Go. Toujours ah, et toujours, la oh, remède. Tiens, manger, Joe, c'est comme ça que tu mourras, Joey. Les légales, c'est ridombo. Mm. Tiens, manger, mon marigot, c'est comme ça que tu mourras, Joey.